Bonjour, chers entrepreneurs et chefs d'entreprise. Je suis Aimé Coné, responsable marketing digital au cabinet AMP. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment en 2021, j'ai pu réduire le budget publicitaire du cabinet de 40%. Alors au début, cette stratégie-là, je l'ai appliquée de manière intuitive. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était une des stratégies appliquées par l'une des légendes vivantes du marketing, Guy Abraham, qui l'a décrit dans son livre « 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez ». Alors quelle est cette stratégie et comment je l'ai découverte Donc je vais commencer d'abord par le contexte de découverte de la stratégie et puis maintenant je vais expliquer comment est-ce que moi-même finalement je l'ai appliquée au cabinet AMP. Donc euh, j'étais là, j'étais à la fin de l'année, on était en train de planifier pour euh, le début de l'année. C'était en 2020, on devait planifier pour 2021 et le coach avait décidé qu'on puisse élargir notre communication sur d'autres canaux pour pouvoir toucher d'autres personnes et tout cela. Donc, j'ai fait une liste de, de plateformes, tout ça, de places publicitaires à utiliser et puis le coach a validé. Et à l'une de ces plateformes-là, que peut-être vous connaissez peut-être, je vais telle le nom de cette plateforme Je n'ai pas fait de mauvaise publicité. Au moins, si on faisait la publicité là-bas, on allait multiplier nos ventes. Voilà, parce que c'est ainsi tellement visité par les Ivoiriens et tout cela. Et je me disais qu'avec la publicité là-bas, on allait forcément avoir beaucoup plus Mais Dieu merci il y a eu l'intuition de mesurer l'impact que cette plateforme-là allait avoir sur nos résultats. Je savais déjà qu'en moyenne, par jour, on pouvait se retrouver avec 25 prospects. Et parfois, dans le mois, on pourrait se retrouver avec 200, 200 prospects. Puis c'était l'objectif depuis longtemps. Et lorsqu'on a commencé à publier sur cette plateforme-là, j'avais choisi une thématique bien précise. Puisque au cabinet MP, on a plusieurs thématiques et on a plusieurs listes dans notre outil SG Autorépondeur. Donc, on a la possibilité de vérifier il y a combien de prospects qui se sont inscrits, pour telle liste, ou bien encore pour tel message et tout ça. Donc, j'ai pris une thématique bien précise pour ce site Internet-là. Et lorsqu'on a publié, on nous avait donné quatre parutions. Quatre parutions par souscription, donc on devait publier quatre fois et tout cela. Donc, lorsque j'ai publié sur les quatre parutions, on n'a pas eu vraiment un nombre élevé de personnes qui se sont inscrites Voilà, qui se sont inscrites On n'a pas eu un nombre élevé de personnes. On a refait encore la même chose. On n'a pas eu un nombre élevé de la même chose. Donc, après deux souscriptions, j'ai dit à mon patron que je voulais qu'on arrête en fait de publier sur cette plateforme-là. Il m'a dit mais, mais pourquoi Parce que cette plateforme-là est vraiment connue et je lui ai expliqué que pendant toutes, toutes les fois où on a publié, j'ai analysé pour voir le nombre d'inscrits et j'ai vu qu'il n'y avait pratiquement pas d'inscrits provenant de cette plateforme-là. Et que les autres plateformes qu'on utilisait avant étaient plus performantes que ceux qu'on vient d'ajouter notamment la meilleure plateforme dont, dont je vous parle présente. Voilà. Et donc, il a accepté, on a arrêté et c'est comme ça que j'ai réduit le budget publicitaire de 40. Mais si je n'avais pas analysé pour voir l'impact en fait de cette euh, plateforme là sur nos résultats on allait continuer jusqu'en fin d'année et puis on n'allait même pas savoir vraiment si cette plateforme là était idéale pour nous et où est-ce que je vais en venir euh, je vais expliquer que pour toutes les stratégies marketing que vous faites vous devez pouvoir analyser alors c'est pareil pour tous ceux qui vendent des vêtements ou encore des articles et tout ça il faut analyser les articles qui sortent le plus les articles qui sont les plus aimés par votre clientèle afin de renouveler ou d'augmenter ce stock là et puis abandonner les articles qui sortent le moyen et tout ça. Donc, en, en résumé, vous devez analyser les trucs qui marchent le plus. Ce sont des publications, vous faites les publications qui vont dans le sens de votre cible M, de, de ce à quoi votre cible réagit le plus. Voilà, donc euh, comment est-ce que vous allez faire C'est là que je vais vous expliquer un peu comment est-ce que la légende vivante, Guy Abraham, explique dans son livre. Il dit qu'il faut faire des split tests, voilà, il faut faire des split tests. Lorsque vous voulez faire des publicités, que ce soit des publicités sur Facebook, que ce soit des publications dans des journaux, etc., etc., des formats, il faut faire plusieurs variantes. Il faut faire plusieurs variantes afin d'analyser ceux qui seront plus performants et garder, puis annuler ceux qui ne seront pas plus performants, voilà. Donc, pour chaque publicité que vous allez faire, vous allez changer le budget, la cible et tout ça, les tags, vous allez changer les tags, tout ça, voilà. Et puis, voir les performances en fonction des messages que vous avez mis et puis garder les meilleurs. Et c'est comme ça que vous allez gravir les échelons en matière de communication pour pouvoir mieux élargir votre cible. Aujourd'hui, grâce à cette stratégie, on n'utilise plus certaines plateformes. Par contre, le budget de publicité qu'on nous avait demandé, ce qu'on nous avait demandé de payer, était quatre fois supérieur à d'autres plateformes où on publie mais qui ont de l'impact plus que où on payait quatre fois plus encore. Voilà. Donc, je oui, pour un exemple, dans une plateforme OAP 25 000 francs, on va avoir beaucoup plus de prospects qu'une plateforme OAP 100 000 francs par exemple. Voilà, donc euh, si vous analysez, vous allez voir que vous allez réduire le coût de vos publicités et puis vous serez encore plus performant. Voilà, selon Dieu Abraham, il dit que pour lui, un meilleur marketeur, c'est celui qui arrive à réaliser le plus de résultats avec le peu de moyens possible. Donc, vous serez aux yeux de Dieu Abraham comme un meilleur marketeur parce que vous allez réduire vos charges et puis vous allez avoir encore beaucoup plus de performance et tout ça, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sur chaque plateforme que vous faites, sur toutes les, les plateformes digitales, il y a des analyses, il y a des méthodes d'analyse, des statistiques, il y a des statistiques qu'on vous donne des personnes touchées, des personnes qui ont payé et tout cela Vous pourrez voir en fonction de la plateforme, la statistique et puis les adapter pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Voilà. Donc, désormais, avec euh, l'analyse de, des statistiques de chaque plateforme que vous allez faire, vous allez pouvoir analyser, pouvoir les plus performantes et garder celles qui vont être meilleures pour vous. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser en commentaire selon la plateforme. Et si vous n'avez pas encore lu les deux clés universelles du coach Régis Samon, je vous invite à télécharger en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. On vous enverra une copie, vous pourrez la lire et puis poser vos questions. Merci et puis à bientôt.